On se retrouve pour un nouvel épisode sur Opa et 4 avec toujours les états pontificaux. Euh, et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'expansions agressives, le... agressives avec mes voisins. Et il y en a certains, c'est tellement loin, sans, c'est tellement loin que pour arriver à les repasser au-dessus de zéro en relation, je, je pense que c'est infaisable. En plus, la plupart ils sont hérétiques dans l'Empire. Donc ça aide pas. Lui il m'aime bien potentiellement, ouais. Lui il a amélioré ses relations avec moi parce qu'il est catholique. Euh, le Palatinat aussi, même ça, si, mais il a beaucoup de mal. Il est pas dans la Koa parce qu'il m'aime bien. Lui il est pas dans la Koa parce qu'il peut pas ou parce qu'il m'aime bien Parce qu'il peut pas, il y a que 28, d'accord. Et plus au nord, tous les pays plus au nord euh, ils sont trop loin. Et ça tombe bien quand même. Malheureusement la France elle est plus tellement loin de moi maintenant Donc à chaque fois que je prends des provinces ça a un grand impact sur elle La Provence j'espère que le temps que la trêve se termine C'est à dire ça a duré 2-3 ans ça va être trop tard Provence 38 ouais il reste 10 ans de trêve La Bohème elle m'aime bien Peut-être que je devrais me réallier à eux On va regarder quelle taille ils font la Bohème euh, Autriche, 51 000 hommes. L'Autriche, qui n'est pas empereur, qui possède ses territoires de base, euh, plus 1, 2, 3, 4, plus une poignée. Bon, ouais, ils ont quand même pas mal de territoires, c'est des provinces riches et tout. 11 de dev, 12, 15, 9, c'est quand même pas mal. On se l'avoue. Bon. L'Autriche a. Euh, 51 000 hommes, c'est-à-dire 1 millier de plus que la France c'est bon à savoir alors que la France est tout entière et tout hein. enfin la France, ouais bon bah, la France a quasiment toutes ses provinces, j'en ai piqué une elle a pas repris toutes ses provinces mais on a déjà repris beaucoup à l'Angleterre euh, et nous on cherche alors Bourgogne c'est 24 000 hommes à peu près autant que le Portugal et la Bohème c'est 18 000 hommes donc sur 30 000 hommes de, de quand ils étaient gros ils ont bien perdu un tiers. Ouais, euh, la, la Lituanie. Il euh, y a un moment où je peux pas. Ce serait du bénévolat que vous gardez en en allié. Hein. Ils nous détestent pas tellement, c'est faux. Ils ont des raisons de nous détester vu tout le territoire que je leur ai pris, mais. Est-ce qu'on les remplace par les mêmes Mamelouks J'ai juste peur que l'Espagne nous quitte si jamais. Je prends les mêmes looks. loup non. Les Ottomans, à mon avis, pas moyen, mais pas moyen. Oh le Danemark. Rivo à la Pologne. Ah mais ils sont beaucoup plus gros à mon avis le Danemark et la Suède. Alors on va voir ça. Euh... Oh, oh oh ils sont bas ou alors je les ai loupés Alors attendez, on va reviser un peu plus haut. Le drapeau du Danemark qui ressemble... à il, est, il y a une croix. Vraiment Non, ça c'est trêve. Non, ils ont plus que trêve, j'ai dû les louper. C'est bien ce que j'avais pas osé présager. Ils ont 11 000 hommes. J'imagine que la Suède est plus grosse. Alors, PQRS... Suède... Quoi 4000 hommes Mais il se passe quoi là-bas Il y a eu un dépeuplement euh, de la population. Vous avez perdu 25 de dev. Ils n'ont pas l'air d'avoir des soucis. 32, 15... Rien qu'avec cet état et cet état-là, ils sont censés être plus gros que ça. Ils font un demi-Branquebourg. A eux deux, ils font même pas la taille du Branquebourg. Et même pas la taille de la Bohème non plus en puissance militaire en développement il doit être super haut en puissance militaire c'est pas la joie oh ils ont beaucoup de territoire il n'y a pas de colonie françaises, j'ai l'impression il n'y a que des hollandais euh, espagnols, portugais bien sûr et euh, anglais et ça c'est la Hollande ah la Hollande a un bon poids J'imagine que la Hollande pèse un peu plus lourd, du coup, de 150. Alors, on pourrait quasiment les, les récupérer. Euh, perdre en dévotion et gagnant prestige. Ouh, il y a moins d'une page. Par contre, on est à 200 de désirs de réforme. Mais, de toute façon, c'est fini les centres religieux. Donc, euh, la France est réformée. Ça donne une très bonne raison pour l'attaquer, la détester et tout. Du coup, la, la Castille, dans la pén péninsule ibérique, il y a des tonnes de cardinales. On peut faire une chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Une chaîne de 7 cardinaux En Angleterre ils ont une petite chaîne de 3 Et en Pologne 1, 2, 3, 4, 5 Les ottomans continuent à guerroyer. Entre les états les plus faibles possibles c'est fou que les ottomans se donnent le mal de combattre la grande horde Et les ouzbeks Et Biapas Je sais pas ce que ça donne ça Bon ça ça m'étonne pas tellement Pour une province quoi Pour achever leur euh, Leur cible Ah oui ils sont alliés à la Russie eux. Ah ce qui doit justifier le fait que les ottomans considèrent qu'ils sont plus faibles que Karakoyounou parce que la Russie elle fait une bonne taille Elle est alliée à la Pologne D'accord euh... Ouais mais c'est beaucoup trop cher On peut prendre un nouveau truc par contre Par contre euh, Je vais prendre les doctrines offensives Pas de tech de retard en diplôme les espagnols ont pris des provinces à mon vassal temporaire qui était tafilette. Bon, il y a des pressions religieuses. On est presque bon, hein. Presque catholiques partout. Ça, c'est fou de se dire que l'Autriche est garantie par l'empereur. Elle est aussi alliée à la Lituanie, au Brambourg, à la Saxe. Non, la Saxe, c'est l'Empereur, c'est tout. Et pour l'instant, il y a un peu beaucoup de monde dans la coalition contre le Royaume de Dieu. Évidemment, euh, il y a une majorité d'hérétiques qui s'opposent à l'avènement du Royaume de Dieu. brême non, désolé. Enfin, sauf si vous voulez être mes vassaux, mais je suis pas persuadé. Mince, ils se sont fait bouffer avant, Théodora. Ils vont peut-être être libérés par les Ottomans, ou alors les Ottomans vont servir ici. D'ailleurs, la Crimée existe. Oh, poussé, non. Mmh. Un... La Croatie, c'est un vassal de l'Autriche, d'accord. À laisser des, des gens à laisser la Croatie trop proche de l'Autriche, je prenais ce risque en effet. Et elle est pas en dans le Saint -Opire. Empire. Par contre, ces provinces-là ont été remises dans le Saint-Empire par la Bohème. Euh, Qu'est-ce que ça donne, moi, mes relations avec la Saxe Ils sont catholiques, donc... Euh... On a plus 47. Ils voudraient pas être alliés avec moi parce que je suis allé à bon Brangbourg. Euh... Vous savez à quel point je tiens au Brangbourg, moi je pense pas que vous, vous sachiez. J'ai envie de virer le Brandebourg, il fait que 22 000 hommes. Si je vire le Brandebourg, j'aurai plus de facilité à avoir la Bohème et la Pologne. Euh, la Saxe, elle a juste Brandebourg. Donc on va s'allier à la Bohème. Ah, par contre, la Bohème est hérétique. C'est bon à savoir. Vous avez tenu pendant si longtemps. Le Brandebourg a réussi à reconvertir toutes ces provinces. C'est vrai qu'un état catholique, ça me plaît plus tout de même. Donc on va garder le Brandebourg en tant qu'allié. Et espérer que soit la Brandebourg, soit la Bohème l'emporte sur les élections. Mais j'y crois pas trop. Séparatiste de Provençal, on était dessus. Alors j'ai pas un monsieur qui me coûtait moins cher, moi. Non. Ah c'est lui Pierre de Maurepas J'ai plein plein de sous C'est cool J'ai envie d'avoir plus de provinces de papier Vu ce que ça peut rapporter On va améliorer nos relations avec tout le monde C'est, à mon avis c'est tellement plus intéressant Plus intéressant ah, oh, cela il rapporte plus que ceux que j'ai fait. Bon, c'est pas On va se remettre à gagner des sous. Est-ce que améliorer nos relations avec nos voisins. Bon, il y en a beaucoup sur lesquels ça n'a pas tellement d'effet. Par exemple l'Espagne... Ah non, ça n'a pas fait effet sur l'Espagne. Sur la Croatie. Ouais, a apaisé la situation. La Hongrie, j'ai apaisé la situation. Améliorer les relations. Est-ce qu'ils seraient prêts à s'allier avec moi Non, parce que j'ai Pologne et Bohème. Quoique ils ne me font pas confiance Mais sinon on est à moins 8 Donc ils seraient prêts à s'allier On a presque trop de points Faire un peu de check à Trentino. Une une note d'influence on a des trucs gratuits euh, mais ce sera des trucs qui changeraient donc coût d'annexion diplomatique moins à 20% euh, c'est l'administrative pour l'instant on va garder les décrets des espions étrangers détection des espions étrangers et sinon je peux prendre des trucs sur les mercenaires ou sur l'attrition des troupes ennemies et la croissance globale des garnisons. Vitesse de recouvrement, des réserves Et pas d'entretien de intéressants. Pour l'instant on va garder celle que j'ai J'ai plein plein plein De points sur la France Profitons-en J'en ai même plus que ce que je peux utiliser D'accord d'accord On va revendiquer des territoires savoyards Également Ils veulent pas avoir des révoltés sardes. sardes. Je crois qu'on dit sarde pour la sardaigne. Ici, <rire> ça m'arrangerait. Comme ça, ils me cèdent leur province italienne, euh, ni vue ni connue, Et on n'en reparle plus. Bon, à vrai dire, quand j'ai joué les étapes pontificaux, je m'attendais à grossir comme ça dans le nord de l'Italie. Mais je m'attendais pas à prendre des territoires provençaux ou français parce que de façon générale la France c'est un gros morceau et je m'attendais pas vraiment à prendre des territoires par là. Finalement Je pense que j'ai bien fait de prendre Raguse et les provinces qui étaient derrière, qui m'a mis un pied à terre de ce côté là et après j'ai décidé de grossir et de grossir et de grossir. Bon c'est clair qu'une fois que j'avais commencé à tuer les ottomans, je risquais de m'étendre de ce côté là. Et ils ne sont pas alliés à la France Et la trêve avec eux est déjà finie <rire> Ha ha ha Messieurs les mamelouks Vous m'avez l'air bien intéressant Pas contre vous hein, Mais mais je risque de vous dévorer Vous n'allez rien voir venir Que je vous aurais déjà englouti aller jusqu'à Capitanat si vous voulez... Euh, on va aller jusque là. Le truc c'est que je dois pas avoir la force pour euh, traverser le fleuve. Traverser le détroit de... Le... Comment s'appelle La mer de Mara... Le... Enfin le... Là, le, le passage. Comment s'appelle Ah ouais, détroit de Gibraltar, détroit de Constantinople. Allez, c'est dit. <rire> J'ai que 10 galères, c'est pas très bon Peut-être que Sur un éclair Non, j'ai peur que si jamais je vais le mettre là Là où il y a un fort, ce sera un peu mieux protégé Alors, Véron et Lika J'ai des revendications sur eux Oh, pas tellement que ça Bien dommage Je m'en fiche de mes relations avec les Ottomans, franchement. On va aller jeter un coup d'œil avec nos bateaux. 56 bateaux à marrer. Oh, donc 54 galères. Ok, il n'y aura pas de combat. On va aller jusque... Jusqu'à Corfou. On les ignore. J'ai raison tort. ça ne me fait ni chaud ni froid Pas ah, là-bas Brescia Si j'étais sur le Milanais Je crois que j'avais cliqué sur la Savoie Attends, quoi Brescia et Brescia C'est une blague, ils ont fait exprès On ça joue au 2S Et ça s'appelle Bourg-en-Bresse en fait quand c'est occupé par les Français, j'imagine. Euh, on va y aller sur l'Ottoman. Avec euh, l'aide de la Pologne, pour qu'on soit quand même un peu plus nombreux. Avec pour objectif euh, de prendre Gélibodu. Hop là. Et je peux pas organiser une croisade contre eux Non, c'est pas moi le pape, j'imagine. Non, c'est le Danemark. Et la croisade est contre... Euh... euh... Package... 3 là, oh, ils veulent m'affronter. Ok, est-ce qu'on peut les choper avant 21, 24, c'est bon. Voilà, on les a un peu refroidis. S'il y a un fort, on va envoyer toi, toi et toi sur le fort. Toi, quand tu pourras hop. Voilà. on occupe et tout et tout on a eu le libre passage sur la Hongrie euh, hop. envoyons plus de monde faut que j'occupe mon objectif de guerre moi Ça. Et si j'allais taper ce bateau là-bas Il bougerait déjà On va faire ça oh, On peut pas passer C'est des bateaux quad ça des transports et des autres... Ok, bon. On va pas les, les chercher. Euh, hop, on va prendre Madame Karakosa Kafara. Bon, les protestantes. Peut-être que je devrais pas prendre des conseillers hérétiques. Mais bon, c'est pour montrer au peuple qu'il en reste encore aujourd'hui et qu'il n'y en aura plus demain. Mince. Ils font quoi Ils partent, là Je sais pas. Bon. Bah, je peux rien demander si mais je me contente de cette partie là Ils sont allés là bas Hop on a fini le siège là On va essayer de De les réattirer Ah ils sont à l'arrêt Là ils bougent, je sais pas où ils vont. On a coulé un petit bateau. Mince j'avais un bon score. Je pense que c'est parce qu'ils avaient, ils avaient arrêté de faire le, le blocus. Ah, logiquement j'ai toujours ce fameux bâtiment. Donc ils prennent de l'attrition. C'est pour ça qu'ils restent peut-être. Ouais Ils ont le, le truc dans les eaux ennemies 5%. Bon j'occupe l'objectif de guerre donc mon score va encore monter De 21 Et à 40 de score de guerre je sais pas si pourront se permettre de dire Non on n'est pas très partant Bon c'est un long chemin mais ah ils ont pris les territoires crimé... criméens Comme c'était une possibilité Bon on va aller à Trabizon. Oh non ils sont en train de passer par derrière toi, je te veux aussi Oh, il y, y en a énormément et Je pense qu'ils sont tous là-bas Oh, ils sont plus que moi là Plus que moi et la Pologne On va rester derrière le siège de Ferrari Au cas où Allez on avance, on avance, vous attendez On va à Frioul Toi si tu vas à Frioul Voilà Il se regroupe 70 000, logiquement on est 120 000 J'ai toutes mes troupes On arrive le 3 janvier On arrive le 1er janvier On arrive le 3, ce sera mieux ça va être un sacré choc, sacré bataille. Peu de pays qui peuvent se vanter d'avoir autant de troupes que ça. D'ailleurs, je crois que je suis le seul. On l'inverse. C'est bien ça, je suis le seul à avoir autant de soldats. Donc on les a chassés. On va envoyer une armée, aider les Polonais. On le fort tout seul Le siège tout seul Je sais pas exactement où ils vont Je pense qu'ils vont aller jusqu'à chez eux L'armée qui va aider les polonais On va la pourvoir du général Prenons les... là. La croiser des ottomans Ah ils sont restés là bas Bon bah dans ce cas là on va reprendre Deux armées et les renvoyer là bas J'ai envie d'envoyer une armée Non c'est pas prudent d'envoyer une armée jusque là bas Hop On les a battus Là où oui, ils sont pas très nombreux On peut continuer à les chasser Bonjour vous Ah j'ai trop de points j'ai pas fait gaffe On fait siéger tout seul quand même. Allons couler 8 bateaux de transport euh, tunisiens qui se sont glissés dans ces eaux. Mais ça va pas coulé. Je pense à c'est la Pologne qui nous fait perdre du score là. Ils ont moins 39 eux. C'est clair que ça aide pas. Oops, oops, oops, oops, oops. Non, on va pas les attraper. Je sais pas si on les attrape. Non, on les attrape pas. Ils vont être coincés sur Constantinople. Allez, faisons ça. Go go go go. Le deuxième. Oh oh oh oh oh. oh. Ça a piqué. Mais c'est gagné. Au début, j'ai eu beaucoup de dégâts. Ah, donc là ils sont complètement démotivés Et il est temps de commencer à me donner des trucs Il me donnerait tout ça déjà Vous me direz Hydrolien c'est pas tant que ça Attends de prendre pose dame Et je vais vous dire Ah non je l'ai déjà fait J'ai te déjà attendu. <rire> non en vrai j'ai encore du score de guerre à gagner Il n'y a pas trop de raisons qui deviennent à, à un enthousiasme plus élevé Hop, j'ai fait les manufactures. Toutes mes provinces italiennes du nord sont catholiques. Oh, il y a une guerre. Autriche-Espagne. Qu'est-ce que ça peut bien être comme guerre. Défenseur face à Espagne dans la guerre coloniale espagnole contre Hollande. Donc la Hollande... A mon avis, la Hollande est alliée à... Perdue. L'empereur et la Saxe, et donc la Saxe. Attendez, comment ça se fait qu'il y ait l'Autriche la... la... Ils sont réformés, à mon avis, ils sont défenseurs de la foi réformée, donc ils défendent la Hollande. Et la Hollande est également défendue par l'empereur, c'est-à-dire la Saxe et ses alliés. Euh, c'est-à-dire un peu plus de monde que ce que la Hollande, la Hollande peut ramener toute seule. C'est-à-dire la Pologne, le Palatinat, la Poméranie, le Brabant, la, la Hollande. Ah ils font partie des alliés. Ok donc nous on a fait conquête d'un empire aussi. Ah on est en 37 de score de guerre. Il y a des gens là-haut. Si ça vous pose pas de soucis on va aller leur rendre visite. Oh, mais re mais J'ai l'impression de perdre des hommes et tout mais mes réserves sont vraiment infatigables. C'est génial. perdu du score, est-ce que je peux pas les shooter bon. ils se sont séparés en Pologne, ouais. C'était le Danemark, j'aurais pas intervenu. C'est la Pologne. 38 de score de guerre, ça continue à monter. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus 14, c'est pas tellement ça. Ça je pourrais pas mais ça va finir par arriver euh, Sachant que j'ai Moré Mais j'ai pas les îles Blabla Si j'ai les îles Blabla On va prendre les îles Blabla J'aimerais prendre ça Comme ça j'aurais bien terminé cette section là Sur les Ottomans Et en même temps j'aurais continué à avancer sur l'état de traces En route vers Constantinople Ils se prennent le malus et ils ont l'air de s'en ficher. Hop, on va faire ça. Capitanate. Oh ils ont des particularistes les Ottomans. Pas bon ça d'avoir des particularistes chez soi. C'est quand les provinces qui ont aucune raison se révoltent. Tant qu'ils occupent une seule province, on va les laisser. Je pense que je vais les laisser tout court, d'ailleurs. Ah, ils sont pas très partants. Si, je demande juste ça. 4 On va pas avancer vers Constantinople, alors. On va se contenter de ce qu'on a. Oh, merci. Ils veulent aller sur moi. Oh, mais ils se promènent là-bas, en fait. On va y aller comme ça. Ils en train de reprendre le siège. Est-ce que ça m'intéresse tellement d'avoir la province de plus. On va le faire, je suis passé. pas sûr. Ah, je vais avoir de la Une démonstration de force, parce que ce sont mes rivaux. Sauf s'ils font plus la taille qu'il faut. Non, c'est bon. Ça fait un moment que je n'ai pas changé de rivaux. On va réveiller des insultes là-bas pour repasser à 51. Jusqu'à la fin de l'année. provincialement oh ils ont le temps de le prendre Fichtre pas été assez vif moi Hop, Vous vous allez donner un coup de main là haut je suis pas persuadé qu'ils en aient besoin hein. bon, trois armées ça me suffit en fait donc si jamais vous trois vous allez là bas vous m'en contenterai que j'ai. Non, les Polonais ils sont pas avec moi. Hop, c'est repris. On a le général de dispo. Bonjour messieurs les Ottomans. Avez-vous remarqué que vous n'êtes pas en Ottomanie Oh non, il s'arrête là. Oh, ça c'est une erreur stratégique qui est fatale. 50% de score de guerre. Ça veut bien lâcher ça. Ou alors celle, je sais pas, 54, 56, 56, 63, ce serait trop pour eux. On va demander 56 comme ça. On va demander celle-là. Euh, plus quelques sous. Hop. On n'est pas loin du max de nos capacités de gouvernance par contre. On va pas trop gagner de territoire. On va passer par là, puis aller de ce côté-là. Ok, et toi, tu vas revenir un peu en arrière. Allez, reviens. Bon, allez par là. Hop. Hop euh... Ouais, ça me convient de rejoindre ta guerre. Le truc, c'est que j'ai plus aucune revendication sur l'Autriche. Ça, c'est quand même vachement triste. Euh. Ya ya ya ya. Je vais faire du bénévolat en fait. Oh, avec la Pologne aussi. Ah, c'est vraiment crapule ça de m'emmener dans une guerre contre la Pologne. Du coup, je suis plus allié avec la Pologne alors que j'étais allié avec eux à l'instant. On est en guerre donc je peux pas améliorer mes relations. Je viens d'aider la Pologne à pas se faire trop massacrer par les Ottomans. Et eux qu'est-ce qu'ils font Hop, c'est parti Vous êtes en guerre contre la Pologne, vos copains. Alors vous, je crois qu'on vous a pas tout à fait expliqué la vie. La vie, c'est vous sortez de mon territoire. Vous, vous avez le droit de rester parce que vous êtes nombreux. Mais c'est tout. Les autres, j'ai dit non. Bon, on va faire un réseau d'espionnage contre l'Autriche. J'espère qu'ils n'ont pas de provinces dans l'Italie au moins. Je suis un peu embêté de pas. C'est bon, c'est plus d'Italiens hein, ce qu'ils ont. C'est pas des provinces ultra nécessaires. La bohème a fait une avancée dans les lentilles. Très bien, on a perdu Avignon. Personne ne peut plus danser sur le pont d'Avignon. Il est cassé par nos ennemis. Nouveau pape, je crois que c'est moi le pape. C'est ça. Oh, c'est vraiment bête ça d'avoir... Un... Pour l'instant non la Lituanie. Normalement on sèche bien l'Autriche. C'est une guerre coloniale donc euh, ça se trouve ils vont rien me donner. Bah, d'ailleurs vu que j'ai rien revendiqué sur nos ennemis actuels ils vont probablement rien me donner. Nouveau commandant pour affronter les polonais que je venais d'aider. Oh, C'est triste ça quand même. Si je me fais un suffisamment bon score de guerre, je pourrais me permettre de prendre... De prendre les provinces de Carniol. De Carniol en fait. Enfin surtout les, les, la côte de Carniol. Hop, vingt de ce siège-là, ils sont un peu trop nombreux à mon goût pour l'instant. Peut-être qu'on peut faire sortir ces gens-là. Alors, les polonais sont venus par ici. Bon, sinon on va aller de ce côté-là, on va rassembler nos troupes un peu. Ces gens là, on va les rassembler quelque part. Je m'en bats car ainsi ils sont partis. On leur a fait peur. Ok, bon, alors toi et toi, mes armées bien complètes, vous allez là. Les autres, ils se rassemblent et après on leur demandera. Alors, exigence du pape. On va réclamer, on va voir ce que ça donne. On va prier pour le fait que. Ils ne tiennent pas. Parfait. Yes. Ils ont accepté. Puissance militaire. Blablabla. Euh ouais, c'est pas le meilleur moment quand on est en guerre pour faire ça, mais. On va dire que vous n'avez rien vu. Je me suis fait siéger la partie savoyarde provençale de mon pays. Mais ça va pas tarder à dessiéger sec euh... Messieurs, ne partez pas tout de suite Mince, ils ont sorti l'Autriche déjà Oh là là, j'en ai chopé qu'un du coup Bon, je m'attendais quand même à ce qu'ils ne donnent rien Ah, je suis déjà en conflit contre l'empereur, donc je peux pas en profiter pour attaquer les membres de l'empire. Dommage. J'aurais bien aimé. Alors oui, euh, lui, il a pas tout à fait compris la vie. Si je te dis de sortir de mon pays, tu sors parce que sinon je te tue. Enfin, je lui ai pas dit d'ailleurs. Il a peut-être pas compris. On va lui expliquer de façon plus claire. Voilà, et la Pologne, elle n'a pas compris non plus. Je crois que je viens de gagner 10 gains de 10 de, de tradition terrestre. Comme il y a un seul choix, j'ai cliqué instantanément. Je regarderai probablement au montage. Alors, distance administrative, le prestige, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Voilà, donc est-ce que c'est clair, les Polonais, que vous ne cherchez pas... On peut les siéger, en fait un pour Varsovie, un pour Cracovie Hop c'est parti Et on verra bien ce qui décide Normalement On devrait se raviser un peu Il reste juste une province à convertir Tolonne. Je voudrais le cavalier Foncer, décidez si moi ça Et après il n'y a plus que du sunnite C'est génial Non vous trouvez pas Moi je trouve Alors le Palatina s'est rendu, si j'ai bien suivi On est beaucoup plus qu'eux mais Mais qu'est-ce que vous croyez faire vous Hein On s'en va, on s'en va hein On s'en va Tout de suite Sinon je vais vous tuer bon, Ils m'ont fait mal quand même comme vous le savez, j'ai une armée résistante à toute épreuve. Qu'est-ce qui reste dans la guerre Eux On a pris Krakow et Varsovie. Quoi va motiver un peu les Polonais à nous quitter. Éliminer les Saxons, ce serait une bonne idée, je pense. Tuer leur armée, parce que c'est l'empereur en fait, tout simplement. Euh. Prestige et moins de dévotion Ça va remonter, c'est pas grave Il est en train de s'enfuir Est-ce que le Danemark est avec nous D'accord J'avais le siège là-bas D'accord, c'est bien curieux La Nouvelle-Espagne l'emporte Désolé pour vous hein, Messieurs les Hollandais Mais il semblerait que Le plus fort l'emporte ils m'ont dupé. Ils sont passés derrière moi, je les ai pas vus. Ozel à Pologne. À la limite, je suis content. Dans la mesure où j'arrive à me rallier à la Pologne, ce qui devrait arriver. marque s'est rendu et il a cédé. Ozel, c'est ça là-bas. Du coup, on a gagné en score de guerre. Alors hop, archipel de léger Mais je l'ai pas déjà fait Ah non j'ai placé dans un C'est ça Et eh ben, on va convertir les provinces Et une fois que ce sera converti On les donnera toutes à mon état de De Constantinople en fait Je pense que ça ça vaudra la peine De légitimer complètement Peut-être que cela, là euh, Je les laisserai aux soins de la société commerciale Pour avoir un bon score Euh, ça marche comme les compagnies commerciales normales, on est d'accord Au dessus de 50% ça me fait gagner un marchand, c'est bien ça Parfait euh, Convertissons d'abord des territoires comme Négroponte Qui sont dans l'archipel DG Et Naxos, archipel DG Ah ouais, j'ai plus de points On va s'arrêter pour euh, cet épisode, la guerre n'est pas tout à fait finie mais je pense que euh, on sait à peu près comment ça va se finir. Euh, mon pronostic, c'est la Nouvelle-Espagne va gagner ces territoires-là, plus euh, une bonne part des autres. D'ailleurs peut-être qu'il vaut mieux que, leur, euh, que je, je laisse le truc à l'Espagne. Ils m'ont donné les territoires comme si ça les intéressait pas, mais ça m'intéresse encore moins, à en vrai dire. J'ai pas de revendication quelconque jusque là-bas, moi. Je laisse à l'Espagne, et l'Espagne jugera bon ou pas de prendre les territoires. Ouais, ouais, tout ça dans le prochain épisode, faut que je m'arrête.